J'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral et que vous faites le petit exercice que je vous ai donné la dernière fois en fin de vidéo. Moi j'essaie de le faire aussi évidemment, plus on est euh, nombreux et eh bien plus ça marchera, voilà. Alors on va regarder un petit peu la Guadeloupe, hein. nos amis guadeloupéens qui se battent, qui se battent, qui résistent, qui montrent l'exemple. Et on va regarder, bien ma foi, comment la, la, la situation va évoluer. S'ils vont euh, se résoudre à accepter les fameux vax sans ARN proposés par le gouvernement. Ou bien si vous continuez le combat. Enfin bon, on va regarder un petit peu. Sachant qu'en fait, que le but du gouvernement, c'est de toute façon d'imposer le pass. C'est sûr. C'est ça qu'ils ont en vue. Hein, parce que ça permet de coder les individus. Hein. Je pense que ça, vous, vous le savez maintenant. Voilà, donc on va regarder et puis il faut savoir aussi, comme je l'ai écrit à quelqu'un, qu'il y a eu des euh, M.O.R.T.S. d'enfants là-bas et que c'est en fait, c'est surtout pour ça que la situation est explosive, voilà. Bon, alors je prends le jeu Résilio parce que c'est un jeu qui montre les situations au quotidien. Mais il y a aussi un petit peu euh, aussi des cartes euh, qui peuvent parler éventuellement de, de, de combat ou d'affrontement. Donc, euh, je trouve que ce jeu-là est pas mal. Et puis, ça me permet aussi, évidemment, de l'utiliser. Alors, en Guadeloupe, euh, qu'est-ce qui va se passer Comment la situation va évoluer Alors, on a l'engrenage ici. Et puis, alors, le... alors, ça peut être les trois doses, oui. Ça peut être aussi un individu qui passe du calme euh, à la colère, ici. Hein. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. En tout cas, il semblerait bien que la situation soit bloquée. Voilà, et effectivement que la situation est escaladée. Donc ça, je retrouve la situation actuelle. Et donc, on va regarder comment ça va évoluer. Donc en Guadeloupe, hein, j'essaie vraiment de me concentrer <coughs> pardon, sur ce qui se passe là-bas. Sachant que, évidemment ça bouge partout, partout. Enfin, surtout en Europe. Alors, voilà, donc, <rire> pardon, barrière. Bon, ça, ça peut être les grèves, hein, je crois qu'ils ont fait des grèves là-bas, ils ont bloqué. Ça, c'est euh, l'autre euh, psychopathe, là, avec ses yeux bleus, hein, on ne va pas le nommer. Encore l'escalade. Vous avez la marionnette ici euh, qui, euh, qui le représente qui, en, bah, décidément, il sort beaucoup. Hein. Je dois être bien branchée aujourd'hui. Et toujours les questions. Alors, les questions de... de se dépêcher. De se dépêcher. Ouais, il y a urgence. Alors, attendez, parce que là, c'est curieux, parce que euh, le Caligula en question, hein, euh, vous direz, regarder l'histoire de cet empereur qui, devenu, qui voulait devenir un dieu. Je trouve qu'elle est, elle est vraiment adaptée à... Euh, euh, à, au président, enfin bref à qui vous savez on va dire hein euh, on le retrouve au milieu là des deux côtés, enfin là et là, c'est curieux quand même hein et puis là évidemment bon, alors pour l'instant on sait que c'est bloqué ils ont bloqué l'île donc ils ont fait des, des, des, des barrages hein et puis il y a la notion d'escalader alors ici ah ben, en fait j'ai dit que c'était euh, la situation qui s'accélérait mais ça peut être aussi l'envoi des troupes hein. je suis en train de réfléchir Attendez, excusez-moi, je vais pousser un peu le... Voilà, de toute façon, à ce que vous ayez bien toutes les cartes. Ça peut être aussi l'envoi des troupes, hein, qu'on se dépêche d'envoyer. Ouais, bon. Alors, alors, qu'est-ce qui va se passer Donc, ça, c'est la situation actuelle. Bon. Alors, nos, nos amis guadeloupéens, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont abandonner le combat Ou est-ce que, au contraire, ils vont continuer Alors là, il y a plusieurs personnes. Ben ça, ça peut être le gouvernement, hein, avec euh, Castor, là, ses lunettes. Je crois d'ailleurs qu'il doit euh, faire une conférence euh, euh, avec eux, enfin, un truc comme ça, hein, euh, par euh, visioconférence. Il n'a pas osé mettre les pieds là-bas, à mon avis. Il n'est pas très courageux. Hein. Euh, bon, même si on dit qu'il est malade ou quoi que ce soit. Enfin, bref, on s'en fiche de lui. En tout cas, il est là. Alors, eux, les Guadeloupéens, ben, ils se battent pour leur liberté. Tous ensemble... Bon, donc, ils vont continuer. En tout cas, on a bien le castor qui apparaît ici. Donc, on est bien, bien sur la situation actuelle. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à cadrer aujourd'hui. Je ne suis pas très douée. Hein. Ah là là. Bon, voilà. Pardon. C'est un peu plus au milieu quand même. Hein. Euh... <coughs> Alors, qu'est-ce qui va se passer Alors, qu'est-ce qui va en découdre Parce que de toute façon, chacun, à mon avis, chacun va rester sur ses positions. hein. Le castor, là, de toute façon, je vous le dis, hein, il veut imposer le pas, et euh, la, la piqûre. Et les Guadeloupéens, ils veulent, euh, veulent qu'on abandonne. Parce qu'encore une fois, il y a eu des enfants qui sont, euh, voilà, qui sont euh, des plus loin C, plus, plus loin D. Hein. Vous irez regarder sur le, le site Réaction19, hein. vous verrez la, la vidéo qui en parle. Je suis tombée dessus aussi un petit peu par hasard. Et c'est comme, si, comme ça que j'ai compris ce qui se passait. Bon, donc le gouvernement, il est par là. Il est en situation euh, très très incertaine, là. Euh, il cherche en fait, à, on va dire, à ménager le chèvre et le, euh, la chèvre et le chou un petit peu. Hein. C'est-à-dire euh, ne pas euh, céder sur l'obligation machin, mais en même temps proposer une solution alternative. Donc ils sont là, donc ils se balancent. Bon, ok. Nos amis guadeloupéens, ils sont un peu tout seuls quand même, j'ai l'impression, même s'ils sont ensemble sur l'île. Quelque part, ils sont isolés du reste du monde. C'est vrai, c'est vrai. Alors, alors ça, c'est une carte qui me parle euh, un peu de discrimination quand même. Hein. Ben, je pense que ce sont eux qui, parmi euh, toute la population, alors plutôt française, on va dire, hein, ils sont là, ils sont en rouge. Bon, je les vois très, très en colère. Et c'est vrai, puisqu'ils sont tout seuls sur leur île quand même, mais en colère. Donc, ils ne vont pas euh, abandonner aussi facilement que le castor, il peut le dire. Hein. Ils vont vouloir réclamer des explications. Euh, alors, comment ça va finir tout ça On va essayer d'en savoir un peu plus. On va mettre toujours là une carte ici. Et en fait, j'étais en train de réfléchir. Ça se trouve, ça peut être la conférence de presse ici aussi. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui téléphone. J'ai des petites idées qui me viennent en même temps. Donc ça, si on considère que c'est le gouvernement, ils vont faire... Ils vont baratiner. <rire> J'ai l'impression que c'est ça, moi. C'est du baratin, là. Ils vont essayer de concilier un peu. OK. Ici, ben, vous voyez, hein, ils sont toujours... Euh, euh, ils sont toujours solidaires, les Guadeloupéens. Hein. C'est des gens formidables. Hein. Franchement, formidables. Ils se soutiennent. Hein. Ils tirent d'un côté, le gouvernement tire de l'autre. C'est vraiment une épreuve de force. Alors, une bouée à la mer, il y a une question d'aide, ils vont demander de l'aide, ah, c'est pas facile leur situation, c'est pas facile, une demande d'aide, ouais. on va rester euh, toujours pareil, on va faire les trois, le gouvernement par là et nos amis guadeloupéens qui sont là. Ouais, voilà, donc c'est ça, ils vont, ils vont essayer de mettre une pierre à l'édifice, c'est-à-dire de, de continuer quand même ce fameux mur qu'ils sont en train de bâtir, hein. ça c'est le gouvernement, le fameux mur étant évidemment euh, les, les restrictions, hein, vous avez le mur là, donc il continue, bon, ok, donc pour moi ils vont pas, euh, ils vont pas abandonner, hein. ils vont proposer effectivement ces autres pitures sans ARN, très certainement, c'est ce qui a été dit, donc ils vont rester là-dessus et eux, là, on va les menacer. Ils vont être menacés. Ouais. Alors, en fait, c'est comme s'ils allaient demander de l'aide, mais que c'est une aide qui ne va pas être reçue. Hein, parce que là, on a la critique. C'est une épreuve de force. Et encore une fois, il va y avoir beaucoup de menaces sur les, la tête des Guadeloupéens, ici. Moi, je vois comme ça. Hein. Une aide qui n'est pas, euh, pas reçue ici. Puis, en plus, regardez, on a les palmiers. Il y a des palmiers là-bas. J'ai été en Guadeloupe et je peux vous dire qu'il y a des palmiers. Euh, donc, c'est bien ça. Hein. Ils sont tout seuls. Et euh, c'est ça qui pose problème. On va continuer à regarder. Alors, je ne sais pas trop de quoi ils vont être menacés, mais ils vont être menacés, c'est sûr. Ben, écoutez, regardez, voilà, hein, le nom qui est là. Toujours là, ces gens masqués. Puis ensuite, apparemment, il y en aurait 38, hein, d'après ce que je sais. Bon, ben, ils sont tous là. Il y a des hommes, il y a des femmes. On ne les connaît pas, ou, mis à part euh, Bill. Et puis, euh, il y a un autre Warren Buffet. Enfin, euh, oui, enfin, bon, Buffet, je pense que je peux dire le nom. Mais il y en a encore d'autres. Alors, en tout cas, ils sont là-dedans. Ben, ils protègent les enfants, hein, les Guadeloupéens. Hein. Ils protègent leurs enfants. Mais ils sont... Euh, Bon, ça c'est leur île, ils sont dans une situation quand même d'enfermement là. Hein, on le voit bien ici. Alors, est-ce qu'on va leur imposer un couvre-feu? Ça y ressemble. Ça y ressemble. Maintenant, c'est pas dit que qu'ils l'acceptent. Bon, en tout cas, je les vois les uns rester sur l'opposition, les autres aussi. Pour l'instant, ça apparaît plutôt bloqué. Oui, mais ils se battent pour leurs enfants, mais enfin, ils ont raison. Attendez, euh, c'est pas possible ça. Donc ils vont, à mon avis, ils vont pas cesser le combat. Bon, bah, ça c'est encore. Euh, vous savez qui, Caligula, hein, toujours avec ça, <rire> Avec son air euh, renfrogné, on va dire, voilà. Qui est bien sur le, le, le côté du gouvernement. Qui est pas content, en fait. Il va pas être content de la façon dont ça se passe. Alors, ça, c'est les gens euh, ensemble. Aïe, aïe, aïe, je vous dis, hein, ils vont. On va leur serrer la vis. Hein. Alors ça c'est les voyages, donc le train, euh, pour moi ils vont, attendez, là il y a la, la, la notion de déplacement sur les quais, restrictions, euh, restrictions, restriction, ouais, euh, interdit de voyager, interdit de bouger, pour moi ça me parle de couvre-feu cette histoire, avec des restrictions qui vont être mises en place. Alors, comment vont réagir les, les Guadeloupéens -ce que, On va rester sur notre petit euh, voilà, principe de, de trois cartes. Mais est-ce qu'ils vont accepter donc, les couvre-feux euh, Ce qui est un confinement déguisé, évidemment. Ou est-ce qu'ils vont continuer quand même leur combat Oui, voilà, regardez. ils vont Là, le gouvernement va leur proposer une autre, une autre alternative. Alors, ça peut être les médicaments, mais ça peut être ce fameux vax sans, sans, sans ARN. Il y a autre chose qu'on leur propose, là. Mais c'est la pomme empoisonnée. Hein, euh, bon. Alors, pas forcément avec cette carte-là. Parfois, ça peut être des pommes euh, qui sont euh, bonnes à manger, si vous voulez. Mais dans ce contexte-là, évidemment pas. Donc, ils vont bien, on va bien leur proposer autre chose. Et eux, bah, ils continuent à être groupés. Ils continuent ensemble le combat. Ah, écoutez, il y a quand même quelque chose qu'ils vont gagner, là. Ils vont réussir quelque chose. Donc, pour moi, ils vont atteindre quelque chose. Alors, euh, on va regarder par là, alors ça peut très bien être en relation avec ça, hein. c'est-à-dire euh, ce vax sans, sans ARN, ou voir des médicaments, le problème c'est que les médicaments ne sont pas bons non plus, mais bon, en tout cas, il va y avoir un compromis ici, et l'autre, il va faire la tronche, et là, ils restent groupés, ils sont vraiment en colère, hein. Mais ils, ils vont vraiment atteindre quelque chose. Alors, sur quoi ils vont avoir gain de cause On va poser des questions parce que sinon, je risque de ne pas pouvoir vraiment trouver. Euh... Alors, est-ce que l'obligation va être abandonnée Ça, ça peut être les aides-soignants, je pense. C'est ce n'est pas un oui, c'est pas un non. En tout cas, il y a bien une communauté qui est assez spirituelle qui entoure une personne, alors ça peut être un symbole, hein, c'est plutôt le symbole ici, donc c'est des gens qui sont solidaires, pour moi c'est les aides-soignants ça, ne me demandez pas pourquoi, je le ressens comme ça, parce que ce sont des gens qui sont en fait, euh, comment dire, dans le côté spirituel, dans le côté d'aide à autrui en fait si vous voulez, donc c'est bien la question des soignants, alors, ouais écoutez il y a, y a quelque chose de positif pour eux, il y a les papillons, comme un vent de liberté. Moi je me demande si l'obligation va pas être abandonnée, mais à condition qu'il y ait quand même ça qui soit pris. Donc je pense que les on va demander, mais j'ai l'impression que les Guadeloupéens vont arrêter le combat. Est-ce qu'on peut euh, me confirmer? Ouais, donc ça c'est plutôt. C'est remettre au travail hein. ici. Hein, c'est le travail ici. Bon, les, les choses qui s'accélèrent, d'accord? Donc, il y a bien un but qui va être atteint. Alors, Alors dans un sens ou dans l'autre, est-ce qu'ils vont un petit peu être plus calmes hein, Ça peut être dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Sachant qu'actuellement, ils sont plutôt dans le rouge, au niveau des émotions. Donc, ça devrait se calmer. Hein, Puisqu'on a aussi la carte du papillon. Donc, les, je pense que les aides-soignants vont revenir au travail et sans l'obligation, mais avec l'alternative de l'eau de piqûre. Voilà, on a le travail ici qui ressort. Ils vont bien se remettre au travail. Alors, il y en a quand même qui regardent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y en a certains qui vont se remettre au travail et pas d'autres hmm. Ou alors, ça se remet au travail peu à peu ah ouais, donc il y en a quand même qui vont pas vouloir. Mais je vois pas de violence. Je vois pas de violence. Ouais, ils, en fait, ça va. ils vont continuer vraiment euh, à discuter. Hein. Ça va argumenter, argumenter pas mal. Alors j'avais déjà dit ici une première victoire. Mais là, il y a encore autre chose. Parce que là, on voit qu'il y en a certains qui travaillent travaillaient pas d'autres. Et là, on voit bien qu'il y en a qui se sont mis au repos. Donc ils vont encore discutailler, enfin discutailler, c'est peut-être pas très, très joli, enfin, on, ils vont encore discuter. Discutailler, c'est plutôt de ce côté-là, hein. mais euh, les Guadeloupéens, eux, vont argumenter, on va dire. Ce sont des gens intelligents qui savent ce qu'ils veulent. Oui, mais euh, quand même, il y a des choses au-dessus de leur tête, pardon, dans l'autre sens. C'est pas facile facile. C'est comme s'il si allait il y avoir du lest qui va être lâché de chaque côté. Donc à mon avis, il y en a certains qui vont se remettre au travail et pas d'autres. Et là, ils vont faire des concessions par rapport à... Donc, je vous l'ai dit, hein, à, la, à, à la piqûre. Ils vont proposer d'autres alternatives. Mais euh, ça ne va pas calmer tout le monde. Et donc là, par la suite... Donc, il y en a certains qui vont se remettre au travail. Pas d'autres, à mon avis. Et là, il y a quand même toujours une menace. Alors, la fumée... Ah ben ça, ça fait penser au, euh, aux incendies, hein. Ça fait penser aux incendies. Mais on ne nous dira pas tout. Hein. Il y a des choses qu'on va nous cacher. Hein. Allez, attendez. Alors, qu'est-ce que est-ce que ça va se calmer définitivement là-bas? Mmh. Ils vont être montrés du doigt aussi en plus. On va les accuser de terrorisme, etc. etc. Ouais, c'est pas facile. Donc voilà, il va falloir qu'ils se, se, se mettent vraiment à l'abri de tout ça. Il y a les questions de temps. Ben, J'ai l'impression que dans un premier temps, il pourra avoir gain de cause, mais que ça ne va pas résoudre complètement la situation. C'est à dire qu'ils vont gagner sur un, un truc, mais pas sur un autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent, euh, ils vont lâcher un peu de l'est, mais euh, ça ne va pas se calmer complètement, complètement. Quoi. Ça va être une tension, une, pardon, une situation encore tendue, qui, à mon avis, euh, va encore durer. Ils sont pas. Il euh, y a des choses qu'ils n'acceptent qu pas, notamment ce que je vous ai dit au niveau des enfants. Ça, ça ne passe pas. Euh, et de ce point de vue-là, le gouvernement ne va pas réussir à, à s'excuser ou s'expliquer. Enfin, vous voyez, c'est. ça ne passe pas. Ça, non. Non. Je crois que c'est vraiment ça. Ouais, donc voilà, on a une situation quand même euh, qui risque de, de s'accentuer, de repartir. Et de nouveau, le blocage. Hein, le camion qui s'arrête. Ces camions, ça fait vraiment penser aux grèves, aux blocages, aux barrages des routes, tout ça. Je ne crois pas que ça va s'arranger. Un petit peu peut-être. Mais ça risque de repartir après. Oui, on a bien les questions de Guadeloupe, là, qui ressortent. Donc, c'est ça. Voilà, le vent de la tempête hein, qui est bien là. Et je vous dis, hein, ils vont... il y en a certains qui vont repartir au travail, mais pas d'autres. Hein. Moi, je ne suis pas sûre. Hein. Donc ça, c'est encore les gens. Finalement, ça va finir comment Alors, ça va finir avec un stop. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette dame-là Qu'est-ce qui s'arrête le, le, La répression là-bas ou bien le, euh, le fait qu'ils se battent Le monde le monde qui regarde, le monde euh, qui a une importance. Il y en a un qui va être montré du doigt. En fait, j'ai l'impression que ce, ce, ce qui se passe en Guadeloupe, ça pourrait arriver euh, dans le monde. Et que là, on a les dirigeants. Et là, je ne suis pas sur les Guadeloupiens. C'est plutôt sur une personne. Le, le dirigeant, ou le bon, bah, l'actuel, hein, qui est vraiment, vraiment montré du doigt. Alors, à cause de quoi ben, À cause des mesures qui ont été prises. Voilà. Euh, ouais, il y en a un qui va devoir se mettre à l'abri, là. Les enfants. Bon, c'est ça. On, retrouve, on retombe sur les enfants. Bon, donc, en résumé, j'ai sorti plein, plein, de plein de cartes. Donc, il va y avoir du lâcher de l'Est des deux parties, des deux côtés. Mais je pense que les, les Guadeloupéens ne vont pas se satisfaire quand même euh, des, euh, des argumentations euh, de, du gouvernement et qu'à mon avis il y a une petite partie qui pourrait retourner au travail mais il y en a quand même une autre partie qui va dire non et ça va continuer à bloquer et du coup donc ça va je vous ai, je vous ai dit ça va continuer à bloquer et du coup ça risque de se généraliser même au niveau mondial donc je voilà c'est euh, mi sigmi donc euh, bof quoi ce n'est pas gagné pour le gouvernement, tant mieux. Et les Guadeloupéens, ma foi, euh, ils, ils, peuvent, ils peuvent vraiment y avoir une accalmie, mais à mon avis, euh, ils ne vont pas être contents. Ils ne vont pas accepter parce que, à cause des enfants. Et puis, de toute façon, moi à mon avis, ça va vraiment s'aggraver, se, se généraliser au niveau mondial. Hein. On a bien le vent de la tempête qui s'est levé et qui va continuer et qui va atteindre chaque pays l'un après l'autre. Mais de toute façon, mais ça, je vous l'avais dit en astrologie, il y a plein d'autres personnes qui l'ont dit aussi en voyance, certainement d'autres astrologues, je ne vais pas si y regarder, forcément ce que les collègues disent, pour hein. ne pas être influencés, mais euh, on a une situation là, qui dans les prochains mois, à mon avis, va escalader, encore, il hein. n'y a pas que 2021, il va y avoir 2022. Parce que, parce qu'on va, euh, va s'apercevoir que leur truc, ils ne fonctionnent pas, et qu'au contraire, ça rend les gens malades, mais que eux, de leur côté, ils vont continuer dans leur politique de restriction. Donc, ce n'est pas possible, quoi. Voilà. Bon, donc, euh, je vous, vous réécouterez la vidéo, vous ferez des petites notes, parce que j'ai dit plein, plein de choses. Mais euh, c'est une situation qui va rester quand même très tendue, avec de toute façon des blocages. Voilà, donc c'était une petite vidéo, j'en referai d'autres, notamment au niveau des Etats-Unis, j'irai regarder euh, ce qui pourrait euh, arriver là-bas, ça bouge aussi beaucoup. Et puis, euh, bah, n'oubliez pas encore hein, de continuer vos petits exercices, hein. vous pouvez en faire d'autres évidemment, notamment euh, penser que le calme revient en France et surtout penser à l'arrêt du pass, hein. euh, vous pouvez aussi visualiser ça. Voilà, euh, tous les efforts euh, sont, euh, sont nécessaires. Je le fais aussi de, de mon côté, évidemment. Et tous ensemble, eh bien, on reste solidaires. À bientôt, au revoir.